Bienvenue à cette capsule vous permettant de trouver de la documentation pertinente dans la base de données ERIC. La base de données ERIC est un incontournable en éducation pour trouver des articles publiés dans les principales revues internationales en sciences de l'éducation. L'usage de l'anglais est requis. Son acronyme veut dire Education Resource Information Center. Plus de 1,7 million de documents, des articles de revues avec comité de lecture, des livres, de la littérature grise sont accessibles sur le site du département de l'éducation américain. Le contenu est indexé grâce à un thésaurus contenant plus de 11 000 termes. Même si la base de données ERIC est accessible gratuitement en ligne, je vous suggère de passer par le site des bibliothèques pour pouvoir interroger la base de données en utilisant l'interface de ProQuest. Pour ce faire, vous pouvez accéder via l'onglet « chercher de l'information » en utilisant le répertoire de données Maestro, ou encore utiliser un raccourci qui se trouve sous l'onglet « Explorer par discipline en sciences d'éducation ». Donc, sous ce, cet onglet-là, nous allons avoir un lien rapide vers Eric ou encore dans le guide « Sciences d'éducation » qui vous permet d'accéder à la base. L'interface de ProQuest est très conviviale. Vous y trouverez par défaut deux boîtes de recherche vous pouvez utiliser les opérateurs booléens afin de combiner les champs de recherche désirés. Ce qu'il y a de plus intéressant dans la base de données Eric, c'est son indexation à l'aide d'un thésaurus très complet. Celui-ci est accessible juste en haut des boîtes de recherche et vous permettra de construire une stratégie efficace. Le principe du thésaurus est de proposer des termes précis pour interroger la base. Aussi, les termes proposés sont donc présentés avec leur structure hiérarchique. Permettant alors de trouver les termes génériques, spécifiques ou encore des termes associés. Cela dit, sachant que la majorité du contenu indexé est en anglais, il vous faut utiliser les termes anglais. Prenons par exemple une recherche sur la compréhension de lecture au primaire. Nous pouvons enterrer un terme bien générique comme reading ou encore un petit peu plus spécifique comme reading comprehension pour construire et voir les termes euh, liés au thésaurus. Nous pouvons sélectionner les termes en cliquant tout simplement sur ceux-ci pour voir leur structure hiérarchique. Ceux que, qui nous intéressent, nous pouvons les cocher pour les sélectionner. Ils vont s'ajouter à notre liste de termes. Lorsqu'il y a des termes génériques, nous pouvons les explorer et voir aussi, avec le petit dossier à, à droite, les définitions liées à chacun de ces concepts. Euh, ça va nous permettre de distinguer les, les termes utiles ou pas à notre stratégie. Lorsque nous avons complété notre, notre choix de, de mots-clés, nous pouvons tout simplement les ajouter à notre interrogation à notre fenêtre de recherche. Nous pouvons ajouter un deuxième concept dans ce cas-ci, en utilisant l'opérateur E pour affiner la, la recherche. Dans le cas qui nous intéresse, dans notre exemple, nous voulions aller chercher des le, textes euh, pour le primaire. Alors, nous avons deux options pour raffiner. Nous avons en bas à droite la possibilité de raffiner par niveau d'éducation ou encore d'aller spécifiquement chercher euh, un terme au thésaurus et voir aussi tous ces synonymes dans ce cas-ci. Par exemple, à pour l'élémentaire, nous pourrions aller chercher tout ce qui est euh, élève du primaire, euh, professeur au primaire, euh, donc elementary school teachers ou elementary school students, et l'ajouter à notre euh, fenêtre de recherche. Lorsque nous avons deux concepts ou plus, nous pouvons lancer la recherche dans la base de données. Il va nous proposer les, tous les textes qui contiennent ces deux euh, sujets de recherche. Nous avons aussi à gauche euh, la possibilité d'affiner, parce que vous voyez dans ce cas-ci, on a plus de 7900 résultats. Euh, de ceux-ci, il y en a 4900 qui proviennent de publications académiques et il y a beaucoup d'autres types de documents. Je vous suggère, moi, de limiter aux publications académiques dans un premier temps. Ce sera donc les revues, euh, essentiellement les revues à comité de lecture et les revues professionnelles qui seront proposées. Je vous suggère aussi d'utiliser une limite de date. Dans ce cas-ci, je vais mettre les dix dernières années. C'est un peu arbitraire, mais c'est... C'est quand même pour nous donner un ordre de, de grandeur qui va nous permettre de gérer vraiment une taille de résultats plus, plus, plus simple. Dans ce cas-ci, il me reste encore près de 1800 résultats, donc je pourrais me permettre d'affiner davantage euh, les résultats pour ma recherche. Chaque notice de résultats dans Eric se présente de la même manière. On y retrouve le titre, les auteurs, la source, bibliographique aussi. Vous avez aussi une section détails dans laquelle vous allez retrouver dans la plupart du temps le résumé de, de l'article en question ainsi que les mots clés du Thésaurus qui ont été utilisés pour l'indexation du document en question. Pour chaque document, il vous faudra dans un deuxième temps vérifier la disponibilité à l'Université de Montréal si vous voulez obtenir le texte intégral. Parfois, il est intégré dans la, la base de données spécifiquement, mais dans la majorité des cas, il vous faudra cliquer sur le bouton « Obtenir » pour voir, vérifier si l'Université de Montréal est abonnée à la revue dans laquelle est paru l'article original. Je vous donne l'exemple de ce, cet article paru dans l'American Educational Research Journal. En cliquant sur le bouton « Obtenir », on va ouvrir l'outil de recherche SOFIA et nous donner accès au texte intégral à l'Université de Montréal si nous avons l'abonnement ce qui est le cas dans ce cas-ci. Alors, je peux cliquer sur un, le lien et ça va m'amener dans euh, le site de l'éditeur sur lequel je pourrai télécharger le PDF en question. Dans la majorité des cas, nous, si nous n'avons pas accès au, à la revue, vous pouvez le demander en prêt de bibliothèque et vous recevrez par courriel l'article en question dans les 48 heures. Si vous ne pouvez pas examiner votre liste de résultats tout de suite, vous avez plusieurs options. Pour, pour la suite, pour enregistrer euh, vos résultats. En sélectionnant vos, vos choix, vous avez la possibilité d'envoyer, de citer, d'envoyer par courriel ceux-ci ou encore d'utiliser un logiciel de gestion bibliographique tel que EndNote afin de garder une trace de toute l'information bibliographique disponible. Enfin, il est toujours intéressant de garder une trace des stratégies utilisées. Pour ce faire, vous pouvez enregistrer votre recherche en vous créant un compte dans l'interface de ProQuest. Vous pouvez aussi copier tout simplement le, le lien de recherche pour retourner à votre fenêtre de résultats et réutiliser éventuellement les mots clés utilisés ou en modifier la recherche. Enfin, si vous avez un projet sur une année complète, je vous incite à vous créer une alerte afin de recevoir des mises à jour euh, du contenu de la base de données selon les thèmes choisis. Comme ça, vous allez recevoir par courriel tous les nouveaux titres parus sur le même thème, choisis.